Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer le déroulement d'une constellation de projet. Je m'appelle Nancy Harding et j'accompagne les collectifs de résilience écologique avec l'outil formidable des constellations de projet. Alors, je vais partir d'un cas semi-fictif. C'est une demande qui m'a déjà été formulée, mais je n'ai pas encore fait la constellation. Et donc ça, c'est la première phase, c'est l'éclaircissement de la demande. Ici, c'est une femme qui est source d'un projet. Dans une autre vidéo, je parle des principes sources. Euh, et donc là, c'est Peter Koenig qui, qui est initiateur de, de ces principes sources. Et elle est source du projet. Par contre, elle sent qu'elle n'arrive pas à pleinement prendre ce rôle-là. Et donc, elle me demande une constellation pour sentir qu'est-ce qui bloque, euh, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à prendre pleinement cette place de source au sein de mon organisation. Alors, pour notre exemple, euh, il y a plein de manières de faire des constellations. Ici, je vais vous montrer ce que ça pourrait donner avec une constellation virtuelle. Et donc, du coup, j'utilise à ce moment-là des figurines. Alors, après avoir éclairci la demande, la deuxième, euh, la deuxième séquence, c'est qu'on choisit les représentants qui peuvent être des concepts, des personnes, et ce sont des représentants qui sont clés pour la thématique abordée. Donc ici, je vais lui demander de choisir quelque chose qui représente elle-même. Donc, euh, imaginons qu'elle choisisse... Euh, cette figurine-ci, euh, quelque chose qui représente la source, bon, imaginons qu'elle prenne ceci, quelque chose qui représente le blocage, elle prendrait ceci, et quelque chose qui représenterait le reste de l'équipe. On va dire ça. Du coup, les autres figurines sont mises sur le côté. Et je lui demande de renommer qui est qui. Et donc elle me dit ça c'est moi, ça c'est la source, ça c'est ce qui bloque et ça c'est le reste de l'équipe. Ensuite je vais lui demander de placer ces différentes figurines. Euh, les unes par rapport aux autres sachant que chaque figurine a un regard. Donc ici c'est le regard. Euh, et que là c'est le dos euh, et donc du coup elle va les placer donc c'est fictif imaginons qu'elle euh, est ici que la source est là-bas que ici c'est le blocage et que là c'est le, euh, le reste de l'équipe et donc là, on voit ce que, ce, ce que ça raconte. Il y a déjà beaucoup d'éléments dans une première image. Euh, donc, on voit par exemple qu'elle est une des plus petites représentantes. On voit que sur le blocage, il y a une couleur similaire à celle de la source. On voit que l'équipe euh, est un éléphant euh, qui est gris. Et qui, qui prend pas mal de place euh, et on voit que la source est très haute euh, on voit aussi que le moi ne regarde pas la source et que la source a l'air de regarder plutôt l'équipe que l'équipe la regarde elle et que le blocage est fort proche d'elle que l'équipe et la source sont à équidistante d'elle et qu'il y a de la distance entre elle et l'équipe. Donc ça, c'est déjà une première image. En soi, ça donne déjà beaucoup d'informations. Ensuite, moi, en virtuel, comme ça, je, je propose à la personne de se connecter à elle-même. Si on est plusieurs en virtuel, ce qui est possible aussi, euh, c'est du coup, je demande au euh, à, à moi de venir raconter, enfin de choisir une personne qui va représenter quelle euh, représentation. Donc imaginons qu'on soit quatre euh, connectés, le moi se connecte à elle et elle choisit une autre personne qui va représenter le reste de l'équipe, puis une autre personne qui va représenter le blocage et une autre personne qui va représenter la source. Et donc chacune des personnes qui sont choisies euh, viennent... Euh, se connecter au ressenti euh, sur les différents éléments. Si ce n'est pas le cas et qu'elle est toute seule, du coup, c'est moi qui vais sentir cha chacun des, des éléments. Et donc là, je lui demande par qui je commence. Et donc, euh, là, c'est fictif, donc je ne vais pas sentir grand-chose, mais donc, euh, euh, voilà, je mets ma main euh, et elle me demande de choisir d'abord d'aller vers l'équipe. C'est déjà intéressant, elle pourrait s'occuper d'elle d'abord, elle, elle s'occupe d'abord de l'équipe. Bon. Euh, je sens et je sens, euh, voilà, je ne vais, vais pas dire là maintenant des trucs que je ne sens pas, puisque je ne sens pas, mais donc ici, je vais ressentir, je vais ressentir chacun des éléments, et euh, là, on est vraiment attentif aux ressentis, aux émotions, à ce qui se passe. Et puis, la cinquième étape, c'est, donc d'abord, il y a eu l'éclaircissement de la demande, le choix des concepts et des représentants, euh, la troisième, c'est le placement, c'est la, la première image. La quatrième, c'est le ressenti autour de cette première image, les émotions. Et puis ensuite, la constellation se fait. Et la constellation constitue à ce que chaque élément trouve sa juste place. Euh, donc par exemple, il va y avoir des mouvements qui vont s'opérer. Il va y avoir des phrases qui vont être, qui vont être dites... Euh, il va y avoir des, des, des sons Il peut y avoir euh, voilà, plein, plein de, de résolutions L'objectif c'est que chacun trouve sa juste place Et que le système soit apaisé Et retrouve l'énergie libre d'être On a du coup à la fin une image finale Hop, par exemple et cette image finale, elle est intégrée dans toutes les cellules et elle permet à la, à la personne de, de prendre conscience et aussi au système de pouvoir euh, rentrer dans une dynamique différente. Euh, quand la constellation est terminée, on rend les rôles. Donc si c'était en virtuel, chacune des personnes rend les rôles de l'équipe, de la source et euh, du blocage. Et euh, là, à ce moment-là, il y a souvent un petit moment qui est de revenir sur les apprentissages de cette constellation. Euh, autant en constellation familiale, c'est bien digéré pendant 21 jours, autant en constellation de projet, au sein d'une organisation, euh, on prend le temps de voir ce que ça vient raconter et ce que concrètement on a envie de mettre en place avec ça. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire euh, et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à disliker si vous n'aimez pas et puis euh, à me donner des suggestions peut-être de, de vidéos. À bientôt